Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vais vous parler des cours de cuisine proposés par mon amie Stéphanie de Infusion Cooking Classes. Et je vous montre le revers du décor les cours ont lieu tous les dimanches alors pour vous en France il est 11h30 pour nous il est environ 16h30 ou 17h30 voilà comment ça se passe l'événement est proposé sur la page Facebook de l'école de cuisine Infusion Cooking Classes vous pouvez vous inscrire à l'avance, vous avez la liste des ingrédients qui est présentée, ainsi vous pouvez faire la recette en même temps que nous Pidam avant l'émission prépare les différents ingrédients Stéphanie et Pidam Réalisez la recette devant vous et vos messages arrivent sur mon écran. Et moi je suis pour lire les messages et lui lire en direct. Et elle y répond pendant que Pidam continue à cuisiner. Voilà un petit peu comment ça se passe. Là j'ai filmé le dernier cours qui s'est présenté le 2 octobre devant vous. Voici les ingrédients tels qu'ils sont présentés avant l'émission et préparés par Pidam. Le plat est présenté devant vous, mais c'est moi qui vais le déguster. Comment s'appelle ce plat Ça s'appelle, c'est le lap de bœuf grillé. Alors, grillé, petit bœuf, ça peut un petit Et en taille, ça donnerait quoi Alors, c'est le de le prononcer mieux que moi. Il vous est également possible d'acheter en ligne directement les différents livres de cuisine que Stéphanie a préparés. Il en existe une grande variété, je crois une douzaine. Stéphanie propose également des cours de cuisine, que ce soit sur place ici à Koh Samui, mais également en ligne. Des masterclass pour les personnes qui seraient traiteurs euh, ou euh, restaurateurs qui voudraient s'exercer. À la cuisine thaïlandaise alors rendez vous dimanche prochain le 9 octobre pour le prochain cours de cuisine gratuit sur facebook je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo n'oubliez pas de vous inscrire à l'événement ainsi vous recevrez une notification vous rappelant ce précieux rendez vous à bientôt bye bye